Comment gagner de l'argent en bourse Alors je ne fais pas souvent ce type de vidéos qui sont un peu bateaux, mais j'aimerais quand même revenir sur ce concept-là parce qu'il y a beaucoup de gens vu la situation actuelle assez difficile, on est en récession donc on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. Euh, l'énergie coûte cher, l'essence coûte cher, euh, on a une inflation de 10% donc il faut trouver maintenant des solutions pour gagner de l'argent. Donc mon activité est entre autres euh, de faire euh, donc du trading depuis une quinzaine d'années. J'ai testé à peu près euh, tout ce qui existe euh, comme méthode pour gagner de l'argent en bourse et euh, contrairement à ce que beaucoup euh, voient sur internet, moi depuis de nombreuses années je dis que c'est le trading à court terme donc faire de la bourse à très court terme, prendre des positions à court terme qui est vraiment la solution valable pour tout le monde pour gagner de l'argent à court terme et gagner de l'argent même tous les jours lorsque vous devez venir bon dans cette activité. Alors bien sûr ça demande un apprentissage, parfois ça peut être difficile pour certaines personnes mais je dis aussi souvent qu'un enfant de 7 ans peut faire du trading, peut devenir bon si on respecte certaines règles. Donc il faut vous spécialiser dans une technique qui s'appelle le scalping donc du trading à très court terme, des positions qui vont durer quelques, quelques secondes voire quelques minutes. Avec ça effectivement vous allez gagner de l'argent euh, si vous apprenez une bonne méthode. Parce que du trading à long terme, de la bourse à long terme vous voyez ce qui se passe actuellement. C'est vrai que les marchés ont monté pendant des mois, des années mais à un moment donné quand ça descend euh, si vous ne savez pas comment faire euh, vous ne pouvez faire que, que constater que vous perdez euh, de l'argent, que vous perdez tout ce que vous avez pu gagner à un moment donné. Donc le métier de trader ça s'apprend euh, mais ce n'est pas euh, très compliqué, il y a des règles à apprendre, des méthodes à apprendre et vous pouvez alors euh, gagner de l'argent tous les jours. Je vous montre un exemple, par exemple aujourd'hui vous voyez ici ce qu'a fait le DAX40 donc le marché allemand. Eh bien j'ai pu, pu tester ici, j'ai fait 100% de trades gagnants donc 8 trades en tradant, en tradant seulement euh, quelques, quelques minutes. Donc euh, je n'ai pas, pas passé toute ma journée euh, à ça mais euh, j'applique des méthodes euh, que j'ai apprises euh, au fil des années en éliminant toutes les mauvaises méthodes et principalement celles qui sont du, du trading de la bourse à long terme. Parce que si on regarde, si on regarde le CAC 40 qu'est-ce qu'il a fait Il a fait moins 1,69% cette année. Donc sur une année, euh, perdre 1,69% et ce n'est pas génial comme résultat. Hein. Si vous faites du trading à court terme ben 1% vous pouvez gagner tous les jours, je dis bien tous les jours. Donc ça vous fait une différence entre gagner à court terme et perdre à long terme. Donc il est clair qu'à un moment donné il faut quand même choisir si vous voulez gagner en bourse ben il faut apprendre, il faut vous former avec des techniques efficaces. Mais des techniques à long terme, personnellement moi je ne connais aucun trader qui gagne à long terme. Tous ceux que je connais euh, donc euh, ils font du trading à, à court terme et ils gagnent pour certains entre 5000 et, et 25000 euros par jour. Euh, donc euh, c'est quelque chose de tout à fait possible maintenant. Je ne vous dis pas que vous si vous allez euh, débuter vous allez gagner ça mais euh, ça demande quand même quelques années d'expertise. Mais gagner 100 euros, 200 euros par jour voire 500 euros par jour c'est quelque chose euh, qui est abordable sans investir euh, des centaines de milliers d'euros. Donc je vous dis euh, donc sincèrement vu mon, mon expérience, mes années d'expérience, euh, si vous voulez gagner en bourse, ben, apprenez à faire du trading à court terme. À donc à une méthode de scalping qui vous permettra de gagner réellement tous les jours quand vous tradez sans passer tout, toute votre journée devant les écrans. Donc si on regarde par exemple ici le, le Dax avec les bougies, on appelle ça des bougies japonaises si vous n'y connaissez rien, ben on voit bien que le marché il descend, il monte, il descend. Donc ce sont chaque bougie ici des rouges ou des vertes, ça représente une journée. Donc le marché est monté certains jours, il est descendu d'autres jours. Mais si vous n'avez pas une boule de cristal comment voulez-vous savoir quand ça va monter, quand ça va descendre Moi je ne peux pas le faire après 15 ans d'expérience de, dans le trading, je ne peux pas vous dire ça avec euh, certitude. Donc je peux imaginer mais euh, gagner de cette manière-là euh, moi je, je ne sais pas faire. Sincèrement je ne sais pas faire, je ne peux pas vous expliquer comment le faire et je ne connais personne qui gagne en faisant des prévisions de ce type-là. Oui ils gagnent de l'argent en, en prétendant que ça va monter ou que ça va descendre et puis ils vous disent après ben euh, euh, ça n'a pas monté ou c'est n'est pas descendu pour ceci, pour cela. C'est ce que font les analystes. Mais bon euh, après si vous, vous voulez gagner de l'argent en suivant ces gens-là, ben, bonne chance. Donc, par contre si vous apprenez une technique donc vous voyez ici on voit déjà que le marché d'abord il est descendu pendant certains jours, il a tendance à descendre mais parfois il casse, il casse ce canal baissier ici. Donc à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire Il faut apprendre à trader à court terme et pouvoir donc bénéficier de ce savoir que vous avez pour vous positionner dans le bon sens, mais en quelques minutes. Donc par exemple ici vous voyez on est en une minute, Mais vous pouvez apprendre comment prendre des positions à l'achat lorsque le marché est bas ici et vendre quand le marché est haut ici parce que vous voyez que ça redescend. Et là on parle de d'une minute donc chaque bougie correspond à une minute. Donc quand vous avez des techniques, vous avez appris des techniques et eh bien vous pouvez déterminer que à certains niveaux ça vaut la peine de se positionner à la vente alors que lorsque le marché est bas comme ici donc il est revenu sur un niveau ici et bien ça vaut la peine d'acheter donc vous voyez mais ça ce sont des techniques que vous apprenez à court terme, ça n'a rien à voir avec le trading à, à long terme parce que les gens qui font de, du trading à, à long terme ils ne regardent pas ça. Donc ils vont rater toutes les occasions de gagner de l'argent euh, à court terme. Donc ils vont regarder peut-être une fois par mois et, et constater qu'ils n'ont rien, rien gagné. Si au bout d'un an vous n'avez qu'un 1% de, de gain ou de perte, ben c'est clair que, que ça ne vaut, vaut pas la peine. Hein? Est-ce que ça vaut la peine d'investir en bourse quand vous voyez un résultat comme ça de 1,69% Moi ben, je dis non, donc euh, n'investissez pas en bourse si c'est pour faire du trading à long terme. Par contre apprenez le trading à court terme et là vous allez réellement pouvoir gagner de l'argent tous les jours. Voilà je pense que je, je vous ai j'espère convaincu que le trading à court terme est la meilleure méthode pour euh, gagner de l'argent. En tout cas selon moi c'est la seule méthode efficace que vous pouvez apprendre à court terme parce que prévoir ce que va faire le marché euh, d'ici un mois, six mois euh, même, euh, même dans une semaine, moi je ne peux pas le faire, je n'ai pas de boule de cristal. Donc si vous voulez vous lancer dans la bourse et dans le trading. mais Essayez de trouver une boule de cristal ou bien faites comme moi, apprenez une méthode de trading à court terme, apprenez le scalping. Voilà j'espère que je vous ai convaincu que la meilleure méthode pour gagner en bourse c'est de faire du scalping, faire du trading à court terme. Donc si vous appréciez ma vidéo mettez un pouce vers le haut. Partagez ma vidéo ça me fera plaisir, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous inscrire à mes formations et là au moins je pourrais vous aider, je pourrais vous assister pour obtenir des résultats en bourse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube eh bien c'est le moment et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. J'espère vous retrouver très rapidement dans une de, nos nouvelles, de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt au revoir.